Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on va être sur une vidéo spéciale, c'est un petit bonus Vous savez très bien que je fais des petits montages vidéo, que j'ai rajouté des effets spéciaux Mais je ne suis pas un professionnel de ça, je, dé je découvre euh, les effets spéciaux en même temps que je fais les vidéos Avant ma chaîne YouTube, je ne faisais pas du tout ça, je ne savais même pas comment on fait C'est en regardant des tutos, en regardant des chaînes YouTube, j'ai appris à faire un peu de montage Donc comme j'apprécie faire ça, je me suis dit est-ce que je ne pourrais pas mettre un nouveau concept dans, dans la chaîne et vous proposer des petites vidéos rigolotes avec des montages euh, sur des extraits de films, par exemple, ou d'autres raisons, d'autres choses que je peux imaginer. Donc, Je vous en ai fait une. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Si vous voulez que je continue, je, je continuerai à les faire, ça c'est sûr. Je les ferai peut-être pour moi, je ne les mettrai pas sur ma chaîne. Mais si ça vous plaît, si vous trouvez ça sympathique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Activez la cloche, abonnez-vous. Et moi je vous dis très bonne vidéo les oh, oh, oh, oh, oh, dédés. Inutile de résister. Ne te laisse pas manipuler comme l'a fait Dédé Frelon. Oh. Je pas t'échapper. N'oblige pas à te tuer. Petit idée, tu réalises pas ton importance. Tu commences tout juste à prendre de l'expérience. Sois mon associé et je terminerai ta formation. Si nous, nous nous associons, nos sociétés, nous pourrons monter nos prix d'intervention et nous serons leaders sur le marché. Je ne serai jamais votre associé. Si seulement tu connaissais le pouvoir du Comté oscur. Oh. Tédé Frelon n'a jamais dit ce que Etienne SGF est devenu. Oui, je le sais. Il m'a dit que vous l'avez tué. Non, je suis Etienne. Oh putain! Non! C'est pas vrai! C'est impossible! Abonne-toi et tu verras que c'est vrai. Non! Oh non! No oh Petit Dédé, on peut détruire les abeilles. C'est prévu. C'est notre destin. Sois mon allié. Et on règnera sur la France. On s'appellera Dédé Vulkine. Viens avec moi. On sera riche.